Qui nous suivent, euh, salut Samuel. J'espère que tu vas bien. Tu fait beau à Londres. Salut, ça va, ça va, c'est tout gris. Bah, ça va, s'habitue ici. C'est pas forcément mieux. Hein. Je crois qu'on est, on est quasiment la même météo. <rire> euh, alors, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, euh, maintenant nous allons écouter Samuel Rosé qui est actuellement reclus chez lui à Londres. Euh, Samuel a un CV assez impressionnant. Il est membre de la core team Symfony et API Platform. Il est créateur de Tolérance et de l'application Avocado. Et même s'il vit de l'autre côté de la manche, bah, il reste fidèle aux événements AFUP. On le retrouve très souvent lors de la FUPD, forum PHP ou euh, des meet-ups. Il va aujourd'hui nous parler de RDF. Mesdames et messieurs, Samuel Rosé. <rire> Merci Vincent. Euh... Super cool. Euh, effectivement, j'adore ces, ces, ces, ces, ces événements. Donc, je reviens à chaque fois. Je <rire> suis désolé. Euh, donc, euh, qu'est-ce que RDF et pourquoi est-ce que ça existe D'abord, en fait, je, je veux juste vous parler un tout petit peu rapidement de pourquoi est-ce que ça pourquoi est-ce que je me suis intéressé à ces sujets-là. Euh, on a priori, on live, enfin, on, est, on, on habite dans un monde où, euh, dans un monde où la de, de data economy, euh, ce qui veut grosso modo dire qu'on doit s'habituer, ou on s'habitue petit à petit, à ce qu'il y a une très petite euh, quantité d'entreprises, de grosses entreprises qui contiennent ou qui, qui, euh, qui, qui ont une quantité extraordinaire d'informations de données, à euh, propos de nous, mais à propos d'autres choses, grâce auxquelles elles peuvent créer de la « valeur ajoutée ». Euh, et donc, en fait, de devenir de plus en plus grosse de par la, la, la valeur qu'elles peuvent créer de ces données. Ce qui, en fait, euh, plutôt pratique dans la majorité du temps. Hein, on a des Google Hangouts, on a des Gmail, etc., on a Facebook, c'est intéressant. Mais en fait, il s'avère qu'il y a de plus en plus de recherches euh, qui montrent que cette data economy est complètement euh, euh, inégale. Et donc en réalité, que la valeur qui est créée par euh, la concentration de données ne bénéficie qu'à ces très petites entreprises. Et donc typiquement, hein, l'idée, c'est que euh, de plus en plus, on arrive dans un monde où pour pouvoir créer une nouvelle, euh, une nouvelle solution, un nouveau produit, ou pouvoir vraiment faire euh, utiliser ces entre guillemets, nouvelles technologies d'AI, de, de etc., Et il n'y a que de moins en moins de personnes qui peuvent les utiliser. Pourquoi Parce que tous les grands modèles... Euh, les, les OpenAI, les, les, les GPL, etc., euh, ont besoin d'avoir des trillions et des trillions de, de, de data points que les communs des mortels n'ont pas. Et donc, du coup, il y a toute une question qui est de dire comment est-ce qu'on est qu rebalance un petit peu cette data economy euh, pour que ce soit quelque chose qui soit un petit peu plus utile pour nous tous et c'est dans ce contexte-là que les technologies, la technologie RDF et un petit peu plus globale, qui sont les sem le Semantic Web Stack, euh, est vachement intéressant à mon sens parce que l'idée de tout cet écosystème, c'est de faire en sorte d'essayer de casser ces data silos et de faire en sorte qu'on puisse partager et intégrer des systèmes sans sans avoir à euh, faire des des quantités énormes de transformations et de et de négociation entre les différents écosystèmes. Euh, pour pour, pour l'utilisateur le, le, final, il y a des solutions euh, qui sont basées sur ce, ce dont je vais parler, comme Solid, qui permettent, euh, ou idéalement, qui vont permettre à n'importe qui de partager ses propres données avec Facebook soit, mais aussi avec d'autres types de réseaux sociaux ou bien d'autres types d'applications, sans que toutes les applications aient besoin de faire un euh, login with Facebook ou bien login with Google. C'est un petit peu ça, idée, c'est essayer de recentrer un petit peu euh, le, le, le pouvoir de la donnée c'est un petit peu le contexte dans lequel je me suis intéressé à ça, et c'est pour ça que ça fait super plaisir de vous, faire, de vous parler de RDF. De donc d'abord euh, une, une citation de Tim Berners-Lee qui est euh, un petit peu l'inventeur du web qui disait, que ou qui dit, euh, c'était très récemment, hein, que les, les, les pages Internet ont été très bien designées pour les gens, pour nous, euh, et que du coup, avec cette nouvelle version du web, ou en tout cas une couche au-dessus, qui est le Semantic Web, ce serait bien de regarder à votre base de données. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce soit plus des, des ordinateurs qui puissent vraiment accéder à une information et partager des informations, que tous se comprennent, et que ce ne soit pas juste des, informateurs, des ordinateurs du même, de la même boîte, quoi. que tout le monde puisse vraiment contribuer en donnant et en récupérant de la, de, de la data. Et donc Tim berners en fait, il a fondé en, il y a à peu près 20 ans euh, la, la, le W3C, euh, qui est maintenant euh, une, une, un consortium qui a à peu près beaucoup, plus, plus de 400, 400 membres qui sont en fait des entreprises, hein, comme les Google, les Facebook forcément, mais aussi euh, d'autres comme euh, les Mozilla, etc., qui en fait donnent du temps de gens dédiés pour créer euh, et mettre à jour des standards pour le web. Et donc, c'est évident que vous connaissez beaucoup de ce que j'appellerais leurs standards de présentation, qui sont la HTML, CSS, SVG. Ils ont fait aussi des XML, SOAP, etc. Mais euh, ils ont fait beaucoup beaucoup de, de, de, de standards qui sont vraiment la base de, du web. Et en fait, il y a tout, tout un tas d'autres standards, que en tout cas, moi, je connaissais beaucoup, moi, qui est plus sur le côté euh, data, donc plus sur la partie comment se construit autour de la donnée. Et ces standards, ils sont en général représentés Représentés comme, euh, comme, comme faisant part de la Semantic Web Stack, donc la stack de technologies du Semantic Web. Ces euh, standards sont RDF, dont on va parler, euh, SPARQL dont on va parler un tout petit peu, qui est comment est-ce qu'on fait des queries sur euh, des graphes RDF, Shackle, qui est euh, aussi un standard du W3C, qui nous permet de décrire des, des validations ou des shapes de données, euh, AL, qui est un, un outil qui nous permet de, de, de vraiment décrire des informations, euh, de donner un petit peu du sens à ce que c'est que ce, ce, ce que veut dire parent, ce que veut dire euh, tout un tas de propriétés. JSON-LD qui est une surcouche de, on va un, tout, un petit peu, mais qui est une surcouche de JSON euh, pour euh, grosso modo le, le faire le rendre compatible avec RDF. ActivityPub qui est encore d'autres d'autres standards qui visent à un petit peu des, des ces, ces réseaux sociaux et faire en sorte qu'on ait des standards communs entre les différents réseaux sociaux. Euh, et il y en a en fait plein d'autres. Et, et tout le but, c'est de vous donner un petit peu de contexte sur, ce, sur, ces, sur ces standards. Et encore, hein, c'est vraiment, ça a été pensé par des gens beaucoup plus intelligents que moi, euh, qui en fait nous, nous donnent ces bases pour qu'on puisse les utiliser plus tard. Et donc, pour rentrer un petit peu plus en détail, euh, le Semantic Web, en fait, c'est euh, vraiment très simple. Là, j'ai mis une citation, bon, c'est très très simple. Le, le, le concept de base, c'est de représenter une, une relation entre différentes choses. C'est à peu près tout. Donc, le concept de, de base de RDF, euh, qui est le, la, la technologie euh, de fondation du, du Semantic Web, c'est comment est-ce qu'on représente une relation entre autres objets. Alors, RDF il y a une spéc spécification super longue, c'est un petit peu cryptique pour, pour lire tout, je vous l'admets. Mais sur l'abstract de, la, de la spécification des RDF, on peut récupérer trois trucs. La première chose, c'est que RDF, en fait, ce n'est pas vraiment un format, c'est vraiment plus un, un, un data model, c'est-à-dire c'est une façon de structurer la donnée. Et ensuite, il y a deux principes vraiment très importants dans RDF. Le premier principe, c'est que RDF structure son information sous forme de graphe. Et en fait, un graphe, c'est un ensemble de ce qui s'appelle des triples. Et donc c'est ça que, que, que cette spec dit, qui dit que RDF graphs are a set of subject-predicate-object-triples. On va, on va regarder un petit peu ensemble ce que c'est, mais donc cette, ce, cet ensemble de triples crée des graphes. Et chaque élément, donc les trois éléments, subject-predicate-object d'un triple, peut être soit un, un, un URI, donc une URL, on peut prendre l'équivalent d'une URL, euh, soit euh, quelque chose un petit peu euh, vide, soit euh, un data type literals alors ça, ça veut juste dire euh, une chaîne de caractères euh, un nombre, euh, une date etc. Donc ça essaie de vraiment de, de, de, de, break, de, de casser euh, toutes les données sous forme de graphes et vraiment le point, le, le deuxième principe qui est vraiment intéressant c'est que tout, quasiment tout est URI et on va voir pourquoi dans les graphes RDF donc quand on dit premier principe, RDF représente toutes les données en tant que, que graphe. Euh, je vais juste visualiser un petit peu ce que ça veut dire. Il y a deux types d'éléments euh, euh, que j'ai représentés ici, qui sont les, les éléments de type URI. Euh, je vais utiliser URI URI euh, de manière un petit peu euh, euh, interchangeable. En réalité, il y a quelques différences, mais c'est pour, pour simplifier. Et donc il y a les éléments de type littéral, donc les chaînes de caractères, les nombres, etc. En RDF, pour représenter euh, un fait. On va, on va créer une relation. Donc, par exemple, si on a, une, un, on a un élément, là, qui va être Barack Obama, qui a un identifiant unique, et on a un élément, les États-Unis ici, qui a un identifiant unique. Pour représenter que Barack Obama était président ou est président des États-Unis, on va créer une relation entre Barack Obama et, euh, et les United States. Et on va labeller cette, euh, cette relation. Donc, On va la labeller avec le label président. Et toute l'intégralité de toutes les, toutes les, les données va être représentée comme ça. Par exemple, on peut dire que Barack Obama a aussi euh, cette, cette ressource, Barack Obama, en fait, il a un, il a un nom euh, commun, Barack Obama, il a une date de naissance. Euh, il a aussi euh, une épouse, qui est Michelle Obama, qui -même a même un nom, qui est Michelle Robinson, Robinson. Et en fait, Joe Biden, il est aussi euh, président des, des, des, des États-Unis. Euh, mais Joe Biden, il va être lié à plein d'autres trucs. Et l'idée de RDF, c'est vraiment ça, représenter toutes nos informations sous forme de graphes pas sous forme d'entité et de relations, mais vraiment tout, tout est un graphe. C'est-à-dire que comparé à d'autres modèles de graphe, où en fait on a un node, des propriétés sur une node, et ensuite des relations, l'idée c'est que c'est vraiment que des relations. Et en fait, quand ce, ce, ce graphe, il peut se représenter non visuellement, sous forme de toutes ces tripos. Et donc un triple, c'est juste un subject, un predicate et un object. Le subject, c'est la ressource sur laquelle on veut décrire quelque chose. Le prédicate c'est qu'est-ce qu'on veut dire. Et le Object, c'est soit la valeur de ce qu'on veut dire, soit la relation de ce qu'on veut de vers quoi on, ce qu on veut pointer. Par exemple, donc le même graphe, que ce que je vous ai montré avant, sous forme de tripot, c'est de dire, bah, je vais avoir le subject Barack Obama, Predicate, président, et Object, United States. Même principe, euh, même principe pour les autres informations, le nom, la date de naissance. Même principe pour euh, l'épouse... Toute relation, en fait, tout, un, tout le graphe peut du coup se représenter dans une liste de triples (subject, predicate, object). C'est ça le principe. Maintenant, le deuxième principe, c'est euh, tout doit être une array, euh, sauf si c'est un littéral. Et donc, le premier truc, c'est on utilise un array pour les subjects, donc les subjects, je vous rappelle, c'est les Barack Obama ou les Michel Obama ou les United States et ces objets-là. Ces objets euh, L'idée d'un dev c'est qu'on doit être capable de en fait, collaborer ensemble sur des, sur, des, sur, des, sur des sets de données. Et donc, du coup, on doit être capable de merger des sets de données ensemble sans transformation, comme je vous l'ai dit au début. En utilisant une, une, une, une, une UI, donc ce qui est vraiment un identifiant unique, global, sur l'Internet, ça va nous permettre de très facilement pouvoir comparer deux sets de données et voir que, bah oui, effectivement, effectivement, euh, euh, cette URL est égale à l'autre, du coup, ce sont les mêmes choses. À l'opposé, où, de où on a des sets de données, des fois, on a un JSON, où on a une propriété ID, ID 1, 2, 3. On a un autre truc de l'autre côté qui a ID 1, 2, 3. On ne sait pas vraiment si c'est la même chose parce qu'en fait, on doit checker qu'il y a un type, etc. etc. L'idée, c'est vraiment de donner un identifiant unique pour tout ce dont on parle, que, que, que vous utilisez RDF sur Internet ou dans votre propre entreprise en, en interne. Et le deuxième principe, c'est que même les predicates euh, ont aussi, sont, aussi utilisent les URIs. Donc, vous avez peut-être vu, en fait, dans le slide avant, quand je, quand je disais président, en fait, président, c'était plutôt dbpdia.org slash président. Donc, même le, les faits qu'on state, ou les faits qu'on qu essaye de, de, de donner, sont, euh, doivent être euh, en tant que URI. Ce qui va nous permettre, en fait, pareil, même principe, mais de, de vraiment comprendre. Que euh, par exemple la relation parent euh, dans un set de données, c'est vraiment la relation parent enfant, euh, euh, relation paternelle maternelle etc. Dans un autre set de données, en fait, c'est juste des catégories. Et donc sémantiquement, ça ne va pas du tout dire la même chose. En, en nous forçant d'utiliser des, des on URI, peut, on peut garantir qu'en fait tout est, qu'on puisse identifier de manière commune les relations qui veulent dire la même chose. Et l'intérêt en plus de ça, ça nous permet aussi de rajouter du contexte autour de ces relations. Par exemple, euh, il, y a il y a des sets de données qui vont en fait décrire que ben, l'inverse de la relation épouse est en fait euh, la relation euh, mari ou épouse, etc. Et donc en fait, il y a des inverses. Il y a des, ce qui s'appelle des inverses relationships. Donc on peut décrire tout un tas de... On peut, décrire, on peut rajouter de la donnée sur les, les données qui, dé, qui décrivent des relations entre objets. Et ça se petite partie en fait c'est le, le, le rôle de ce qui s'appelle les ontologies euh, qui va nous permettre d'avoir un petit peu plus d'intelligence à ces données. On va parler très rapidement mais c'est un petit peu en dehors de RDF. Et voilà le deuxième principe, les URL partout. Comme je vous disais c'est plus simple pour merger les sets de données. Un exemple euh, sans RDF c'est que vous avez donc dans votre euh, entreprise vous avez en fait une liste, une liste d'autres entreprises qui peuvent être vos clients etc. Et puis, ce que vous voulez faire, en fait, c'est que vous voulez, pour, chaque, pour chacune de ces, ces, ces deux choses, qui sont euh, le premier, c'est quelque chose qui s'appelle le Free Jones, qui est à Londres, qui, euh, alors ça, c'est un très, très mauvais nom, mais qui, qui donne, qui donne euh, des bières et des pizzas, et un autre qui s'appelle euh, Aspendos, qui est à Lille, et qui donne des kebabs et de la kermite, par exemple. Ce que vous voulez faire, c'est que vous voulez augmenter votre set de données avec euh, le nom du président dans lequel cet euh, établissement opère et euh, savoir s'il donne de la nourriture ou pas, dans ces trucs-là. Donc, mettons que vous avez trouvé euh, un, autre, euh, un autre source de données, peut-être que c'est un fichier JSON comme ça, qui dit bah, « voilà, on a toutes les villes d'Europe, de, de on a Lille, on sait que c'est en France, voilà le président, on a… » à Londres, je sais que c'est dans tel pays, voilà le président. Ce que vous avez quand même besoin de faire à chaque fois, c'est de dire, bah, en fait, pour chaque, chaque ville, donc, ok, Londres, tiens, je vais, je vais essayer de chercher Londres. Ah, bah j'ai pas, en fait, j'ai London d'un côté et Londres. Vous allez devoir faire une sorte de mapping entre les deux, basé sur quelque chose. Euh, et puis, pareil, en fait, pour tout ce qui est bière, euh, pizza, kebab, carmélite, savoir si c'est de la nourriture ou pas, bah, vous allez devoir soit récupérer un autre dataset, vous allez devoir merger vos informations, euh, et puis, potentiellement, euh, retomber sur vos pieds. En tout cas, il y a quand même un peu de travail. Si on prend l'autre exemple, en fait, votre set de données était utilisé RDF. Et donc, réutiliser aussi des identifiants uniques euh, qui sont un peu plus euh, communs. Donc, par exemple, mon, mon exemple, ça va être Wikipédia. Vous pouvez structurer le même JSON, companies.json, que je vous ai montré au, dans le slide d'avant. En un graphe. En fait, vous pouvez dire bon bah voilà le... ici c'est votre euh, monentreprise.com hein, c'est votre projet slash votre euh, entité donc ça peut être un UID mais ça peut aussi être euh, du texte donc là j'ai le Free Jones, en fait je sais que ben, il est lié avec le, la, le predicate city à cette chose là qui est Londres euh, et puis à Spendo il est lié avec le predicate city à Lille par exemple et puis je... ils ont aussi ils sont liés plusieurs fois euh, avec un... j'ai pris le ski de... Potential action, mais c'était un peu prendre n'importe quoi. C'est lié à une pizza, une bière, pour le free John's, et à Spandos, kebab et Kermit. Tout se passe bien. Maintenant, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que vous avez récupéré, réutilisé des, des identifiants uniques ici. Et ce, qui, ça vous, ce que ça vous, va vous permettre de faire, c'est que si jamais, il y a un autre endroit, des, euh, un autre set de données qui décrit euh, bah, est -ce que, voilà, quel est le pays et le président euh, qui est lié à Londres, est-ce que, est que la bière est une, est une nourriture, est-ce que la pizza en est une, etc., ben vous pouvez récupérer cette, ce set de données et, et juste le merger avec le vôtre sans avoir à transformer la donnée quoi que ce soit. Mon exemple est quand même vachement pratique parce que j'ai utilisé Wikipédia. Wikipédia, il y a un brand, une, une initiative qui s'appelle Dibipédia qui en fait expose une extrême majorité de la donnée qui est dans Wikipédia, en tout cas les petits carrés sur la droite là, sous forme RDF, donc sous forme de graphe. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez télécharger une partie de ce qu'il y a dans, dans Dibipédia. Et ça, j'ai regardé en fait, à chaque fois pour Londres et Pizza, voilà ce que ça donne. Et en fait, ce que vous pouvez voir, bah, dans le set de Wikipédia, bah, on sait que bah, Pizza, lui, il sait que c'est un type pain qui lui-même est un type, euh, pain, est un type euh, nourriture. Trop cool. Donc en fait, juste en, mettant, en rajoutant ce graphe à côté, on peut directement, sans transformer quoi que ce soit, savoir que c'est de la nourriture. Pareil pour Londres. Bon, Londres, en fait... Euh... C'est veut qu'ici, on l'a mis à Londres, mais en fait, même dans Wikipédia, vous savez, il y a les liens euh, différentes langues, là, sur la gauche, lui-même, il sait, donc il a une relation pour dire, ah, ben, en fait, c'est la même chose que London. Et donc, du coup, là, on sait que London, il est lié à un pays qui, en fait, est lié à un, à un président. En réalité, ce n'est pas vraiment un président, euh, mais c'est Boris Johnson. C'est pour l'exemple. Voilà la valeur ajoutée d'utiliser des identifiants uniques. Euh, ça va vous permettre beaucoup plus simplement de, de merger des, des graphes ensemble. Une petite note sur les ontologies, en réalité. Euh, donc là, j'ai utilisé, vous avez, vous avez vu, hein, j'ai utilisé Dibipedia ici, j'ai utilisé Schema.org, ça, c'est tout ça, ce sont des, des ontologies. Et en, en, en cours, hein, une ontologie, c'est vraiment un dictionnaire de termes qu'on peut utiliser, et ça décrit en fait les termes, et ça décrit la relation entre les termes. Voilà euh, bon, à peu près ce que c'est. À chaque fois, ou la grande majorité du temps, ces ontologies-là sont écrites, en RDF aussi en fait en réalité, mais en, mais en utilisant le Web Ontology Language, euh, qui est une structure qui permet de définir nos différentes classes, propriétés, les relations entre elles, etc. Et vous avez vu que jusque-là j'utilisais des, des URL complètement entières, en fait en réalité la majorité du temps, quand on est dans du RDF, euh, on va définir des préfixes, Alors, plutôt qu'utiliser toute l'URL ou l'URI entière parce que sinon, ça fait beaucoup de trucs à taper, ou ça fait beaucoup de caractères qui sont un peu inutiles. Donc, c'est juste une note où, normalement, la majorité du temps, on va utiliser des préfixes. Et donc, les ontologies, vraiment, vraiment les plus euh, celles à savoir, entre guillemets, il y a plein d'autres pages qui décrivent euh, plus, beaucoup d'autres. Euh, bah, la première, c'est RDF et RDF Schema, qui, en fait, définissent... Euh, la relation de dire euh, cette chose est de type euh, X ou bien euh, cette chose est en fait une classe ou cette chose est une sous classe de quelque chose d'autre les relations entre objets comme ça on a qui, How euh, qui lui va vraiment définir euh, pas mal de trucs mais dont, euh, dont l'égalité le, le, le, donc en fait on peut définir que bah, ouais, deux choses sont vraiment la même chose en utilisant ce terme là de, ou ce prédicate de Al. Friend of Friend qui définit la relation entre gens on a Schema.org que vous connaissez probablement qui va définir tout un tas d'objets, euh, qu'est-ce que c'est qu'un euh, qu -ce que qu événement, qu'est-ce que c'est qu'un lieu, euh, quelles sont les relations, etc. Donc en fait, on peut récupérer toutes les toutes leurs prédicates ici, par exemple birthday. eux ont codifié qu'est-ce que ça doit être, qu'est-ce que ça veut dire, etc. DBpedia, comme je vous ai déjà déjà donné, qui est énorme. Euh, il y a vraiment des. des, des, des, des je crois que c'est des centaines de millions de, de, de choses dans leur anthologie. Uh, fire, après il y a plein de trucs vraiment spécifiques à différents domaines, Donc, moi là, pour le moment je travaille pas mal dans le domaine médical fire c'est euh, un, toute une ontologie qui nous permet de représenter euh, euh, la partie du corps euh, qu'est-ce que c'est qu'une observation qu'est-ce que c'est que quelque chose qui va pas bien etc. etc. tout ça, ça vous permet d'utiliser les mêmes termes pour représenter la même chose, qui fait que plus tard pour partager de la donnée, que ce soit entre équipes dans votre propre boîte ou en dehors ce sera super facile plus facile et là, je vais juste changer un petit peu la version avec des préfixes. A chaque fois que vous êtes dans un domaine de RDF où vous voyez des quelque chose de point, il faut juste vous dire, ah oui, en fait, il bah, y a quelque chose, il y a quelque part où en fait, on définit le préfixe il faut remplacer le quelque chose par l'URL. C'est tout. À chaque fois, c'est la même chose. Ça définit une URL pour que ce soit un petit peu plus lisible. plus sympa pour nous en tant qu'humain. Bon, ça paraît cohérent. Euh... Maintenant, j'aimerais bien juste vous, vous, vous, vous emmener un tout petit peu plus dans le concret, Donc, OK, bon, bah, comment est-ce qu'on utilise cette chose-là Donc on va parler un petit peu des euh, les, les, les formats de sérialisation d'RDF, comment est-ce qu'on enregistre on stocke du RDF et comment est-ce qu'on pose des questions à ces graphes RDF. Donc il y a plein plein de. Plein, plein, il y en a, je crois qu'il y en a maximum une dizaine, hein, mais il y a quand même un paquet de façons de sérialiser ce domaine abstrait ou ce modèle abstrait RDF. Um, RDFa, c'est une façon, on peut faire ça dans du HTML, JSON-LD, um, dont on va parler, sur so le tool JSON, Turtle, on va aussi en parler, qui est une façon beaucoup plus uh, textuelle, et on a plein d'autres. Um, L'idée int intéressante, c'est que chacune de ces sérialisations vous permettent de revenir à l'état, entre guillemets, abstrait, et donc on peut très facilement changer de, de RDFa à Turtle, de JSON-LD à N3, etc., etc. Les plus connus, c'est vraiment JSON-LD et... Euh, et, Turtle. et juste avant de vous montrer un petit peu JSON-LD, euh, euh, vous avez probablement entendu de ce... Enfin, vous avez déjà vu sûrement les Google's Rich Snippets qui nous permettent d'avoir des petites étoiles, euh, des bons petits trucs dans la, dans, la, dans la barre de recherche Google. En fait, ça, c'est... Euh, à l'intérieur, en fait, ce que Google utilise, c'est RDF aussi. Donc, en fait, ils nous demandent... Avant, ils nous demandaient beaucoup de mettre du RDF A. Ah, maintenant, c'est du JSON-LD dans nos propres sites. Euh, donc, ça nous permet en fait, ça ne, nous, ce qu'on a besoin de faire en tant qu'ingénieur, c'est on, on, de, de, on, on structure un petit peu la, la, la donnée dans notre page web. Euh, donc, on, on, on crée un petit peu vraiment une base de données distribuée. Et ce qu'on a comme, euh, comme carotte de Google, c'est qu'on sera un petit peu plus haut dans la recherche. Euh, mais en fait, on, on, on permet quand même en faisant ça de créer un, un, un web de données et pas juste un web de présentation de page web. Quoi. Ce qui est pas mal. JSON euh, Linked Data, euh, qui est donc JSON-LD. Euh, c'est un exemple un petit peu générique. Euh, ce que vous voyez, c'est un, un fichier JSON euh, entre guillemets normal. Il euh, y a deux changements un petit peu au, au truc classique. C'est qu'il y a des clés dans notre objet JSON qui commencent par our base. Et il y a des clés qui ont euh, ce deux points ici. Euh, pour ceux qui utilisent API Platform, vous avez probablement déjà vu ce genre de choses, et tant mieux, c'est trop cool, parce que out of the box, grosso modo, vous avez déjà en fait, la capacité de sortir du json ce qui est fantastique. Mais donc, ce qu'il faut que vous compreniez de ça, le truc qui est important, c'est quoi C'est que ce contexte, la version simple, c'est que ça définit des préfixes, comme je vous ai montré avant, ça définit des préfixes qu'on va pouvoir réutiliser dans les autres propriétés. C'est cette histoire du contexte. Ensuite, on a ce arrobas ID qui définit un identifiant unique de la ressource. Donc, si vous vous rappelez un petit peu dans notre, dans notre version en graph et puis version triple, là, on avait, euh, on avait le, le subject qui était un URI, et bien, ça va être ce truc-là. Donc, en fait, en faisant un fichier JSON-LD un fichier comme ça, ce qu'on va créer, c'est qu'on crée une relation entre cette ressource-là et chacune de ses clés. Et chacune de ces clés, ben en fait, donc ça, ce sont des predicates d'un point de vue euh, RDF. Et donc, le predicate name ici, en réalité, pour rappeler cette histoire de préfixe, c'est le, le predicate de toute cette URL, hashtag name. Voilà le predicate et voilà la value, donc qui est le, notre littéral. Euh, de, donc, ça, c'est juste pour une, car, une, une voiture à vendre, euh, etc. L'idée, c'est juste de sérialiser d'un point de vue un petit peu intelligible pour euh, la majorité des devs. Euh, comme nous, dans un, dans un format d'un JSON qui fait du sens. Ça ça s'appelle le format compacted euh, de JSONLD. Il y a un autre format en mode plus graph, qui ressemble à ça. En fait, il y a juste une autre clé euh, une autre clé euh, @graph euh, qui nous permet de faire à peu près le même principe, sauf que on va avoir euh, plusieurs objets. Vous pouvez un petit peu le voir un petit peu comme une liste, plutôt que ici c'est un seul euh, un seul objet. C'est la version courte de, de ça. Et il y a le dernier point que je n'ai pas expliqué, qui est larroba type qui est juste un, euh, un, une, des, une des propriétés, entre guillemets, un peu réservées, qui a un, euh, un sens RDF en particulier. Donc ça, c'est la version flattened. Donc il y a plusieurs en fait, formes de JSON-ID. Celle-là étant la plus simple, pour nous, à utiliser en réalité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même un process dans JSON-ID, qui s'appelle le framing. Ce qui va nous permettre de transformer d'un modèle graph, ici, c'est peut-être un peu petit, hein, je ne sais pas trop exactement quel genre d'écran vous avez, mais on a, euh, on a tout un tas de... comme si on avait des nodes avec des différentes propriétés. Et euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une, une frame, donc on va donner une, une sorte de structure de données qu'on veut récupérer. On va donner ça à notre librairie JSON-LD, il hein, y en a plein hein, qui savent faire ce genre de choses. Et ce que ça va nous retourner, c'est que ça va nous retourner un objet qui a cette forme-là, depuis les données qui sont dans le, dans le, dans le graphe. On pouvez peut-être penser un petit peu à des trucs comme GraphQL, mais un peu plus euh, flexible parce qu'on peut on peut vraiment n'a pas un schéma particulier. Euh, mais c'est un petit peu l'idée, c'est qu'on on va, on va se projeter dans un format qui nous intéresse. Et forcément, si on compare par rapport à GraphQL, euh, c'est beaucoup plus intéressant, dans le sens où tout ça, c'est quand même basé sur l'idée que tout puisse être partagé, émergé entre différentes sets de données alors que GraphQL, c'est vraiment centralisé sur, il y a un silo, et on récupère la donnée de ce silo avec ce, ce schéma particulier, et vous, en tant que développeur, vous en faites un petit peu, euh, bah, vous êtes obligé de complaire. Euh, voilà, JSON-LD. Turtle, euh, c'est vraiment, on définit les mêmes données, mais c'est une, une version un petit peu plus euh, human-friendly euh, de définir un subject-object-predicate. Donc, on, on, à chaque fois, on définit ces trois trucs. Ça nous permet, et ça nous permet de les définir sans trop duplication de code. Euh, typiquement, ici ça va être notre subject, ici notre predicate et là notre, euh, notre object. Et en utilisant des, euh, des, euh, des points-virgules et des virgules, on peut ne pas redupliquer euh, le subject ou le predicate. Par exemple, le premier triple, c'est celui-là. Donc c'est voilà, le subject, predicate, object, comme je l'ai dit, dit, dit. Le deuxième, ça va être celui-là. Voilà le subject, voilà le predicate, voilà l'object. Pourquoi est-ce que là, on a eu un... Um, point virgule, donc du coup on n'a pas besoin de récupérer, de répéter cette chose là et donc là le troisième triple c'est celui-là, pourquoi est-ce qu'on a une virgule donc on n'a pas besoin non plus de répliquer le, de redupliquer le predicate et ça continue, ça continue, vous comprenez le principe ça nous permet juste d'écrire dans un format les, euh, les notre triples maintenant comment est-ce qu'on stocke euh, de la donnée RDF il y a euh, plein de... ce qui s'appelle les triple stores pour stocker les triples. Euh, il y a plein d'implémentations entre guillemets natives, où c'est un petit peu comme une base de données SQL, mais c'est une base de données pour RDF. Donc, à Apache, Jena euh, et Blaze Blazegraph, qui est utilisé par, par Wikipédia, par exemple, pour stocker... Dans lequel peuvent, on peut stocker énormément d'informations. Euh, il y a plein d'alternatives propriétaires aussi, qui, qui se sur pour des, des, des milliards et des milliards de, de, de, de triples. Euh, donc, c'est une option. Donc Vous avez besoin, de, vous pouvez mettre votre triples et vous avez une façon de récupérer la donnée. Euh, une autre option que j'ai vu plein plein de fois, c'est en fait euh, de, de juste stocker ces, ces informations soit dans des fichiers, donc soit dans des fichiers Turtle, euh, comme je vous ai montré juste avant. Pourquoi bah, Parce qu'en fait, c'est super facile de partager les informations avec d'autres gens. Euh, et c'est relativement simple à, à, à lire. Et ensuite, au-dessus, vous pouvez avoir des, des engines qui vont être capables de, de lire cette donnée de vous donner une façon de querier ces graphes depuis directement ces fichiers. Comme vous avez probablement AWS, euh, AWS Athena qui nous permet de, de lancer du, du, du SQL sur des fichiers CSV, etc., qui sont dans S3, il y a des engines qui nous permettent de faire ça. Les engines principaux hein, sont RDFlib, euh, qui est écrit en Python, et Communica en Node.js, qui sont tous les deux open source, qui sont vraiment intéressants. Également, vous pouvez euh, en fait, juste stocker ces informations dans une table de SQL. Euh, dans une table avec trois colonnes et, les, bonnes, et les, bons, les bons index et ça marche aussi complètement bien euh, petite information sur le Turtle Files par exemple, euh, c'est comme ça que vous pouvez télécharger l'intégralité du Google Knowledge Graph euh, jusqu'à, je crois il y a quelques années ils ont arrêté de tout donner mais il y a, des, il y a un fichier que Google donne qui est euh, 250 gigas je crois, qui est grosso modo l'intégralité de son Knowledge Graph sous forme de triple et maintenant, go and <rire> faites les queries et sur la partie Query, en fait, comment est-ce qu'on fait ça eh ben, On utilise SparkQL. Donc SparkQL, qui s'appelle, enfin, qui veut dire SparkQL, Protocol and RDF Query Language. Je vous en comme PHP, je ne sais pas pourquoi les gens aiment bien avoir des noms qui se répètent comme ça. Mais voilà ce que ça veut dire. C'est grosso modo le SQL pour RDF Graphs. Euh, donc en fait, on peut suivre des relations, faire des jointures, euh, des inner join, live join, on peut faire des agrégations, etc. C'est vraiment un, un équivalent. Et donc pour vous montrer un exemple, euh, pour notre euh, exemple précédent, on avait cette liste de companies, euh, et on avait des, des, des, des présidents qui étaient liés, et on avait cette histoire de, de nourriture. Hein. Ce que vous allez faire pour écrire une requête Sparkle, ben, on commence souvent comme ça à RDF, on définit les préfixes, pour que ce ne soit pas trop long plus tard. Et après, on va dire, bah, je veux sélectionner plusieurs, euh, bah, plein, de, plein de lignes avec trois colonnes, quelle quel est la, la compagnie, quel est le président qui est lié, et quelle est l'activité qui est en fait, liée à, lié à de la nourriture. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, en fait, première ligne, je vais euh, trouver toutes les, toutes les ressources qui, en fait, sont de type compagnie. En fait, toutes les ressources qui ont cette relation, qui ont la relation de, de, de prédicate type vers cet objet, ce qui est ma compagnie. Donc là, je récupère toutes les compagnies dans cette variable. Et ensuite, ce que je peux faire, c'est que je, veux, je peux, pour chacune de ces compagnies, parcourir le graphe et essayer de récupérer quel est le pays, qui est, donc slash, ça nous permet de sauter encore un nouveau, un nouveau, un nouveau graphe. Ensuite, récupérer pour ce pays quel est le président et récupérer le président dans une variable. Et du coup, je peux sélectionner ces trucs là Et donc, je vais avoir à chaque fois euh, le mapping entre la compagnie et le président. Pour cette histoire de, de nourriture, on va passer sur quelque chose d'optionnel. Et donc, on va en fait lui dire ben, pour cette compagnie, à chaque fois, je vais lier, vous vous rappelez probablement de ces possible action, je vais aller chercher une variable uh, full activity. Et pour chacune d'entre elles, je vais aller vérifier ou je vais prendre uniquement celles qui en fait sont liées d'une façon ou d'une autre. Donc là, un petit étoile qui dit peu importe le nombre de relations ou le nombre de hop dans le graphe, qui sont liées à cette chose de food. Avec, ce, avec cette relation type. C'est un peu ça l'idée. On n'a pas le temps d'aller trop en détail, parce que c'est bientôt fini, mais c'est ça le principe. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que dans SparkQL, il y a cette notion de federated. Cette notion de federated SparkQL queries, ça vous permet en fait de déléguer une partie d'une requête SparkQL. Une partie va être sur votre fichier local euh, Turtle, une autre partie va être sur votre base de données SQL, et une autre partie peut être sur un autre service complètement ailleurs, par exemple. Et donc à l'intérieur, en fait, le l'engine SparkQL va juste faire des requêtes HTTP à d'autres services euh, qui, bah, qui, qui peuvent être euh, cachés avec un varnish, avec peu importe, euh, etc., etc. Et ce à quoi ça va ressembler, bah, en fait, notre requête d'origine, si jamais on n'avait pas toute cette information de la nourriture dans nos propres fichiers, on n'avait pas téléchargé, on peut en faisant ça, on peut déléguer cette partie de la requête à DBpedia par exemple, qui est, je vous l'ai dit, le, le côté euh, euh, RDF de Wikipedia. Et ça veut vraiment dire que du coup, toute cette partie de bah, « tiens, comment savoir que la nourriture, est-ce que c'est vraiment cette chose, est-ce que c'est vraiment la nourriture ?» Vous n'avez même pas besoin d'avoir la donnée dans votre propre service. Tout ce que vous avez eu besoin, c'est de faire en sorte que vous utilisez un uri qui, enfin, qui est compréhensible par quelqu'un d'autre, en l'occurrence ici Wikipédia, et vous avez utilisé Sparkle pour demander cette information-là. Et ça vous permet de distribuer cette Vraiment des sur plein d'endroits de, possibles et imaginables. Et là, vous commencez à comprendre l'intérêt de RDF et dans le dans la question de qui est-ce qui own la donnée. Là, maintenant, ça nous permet à chacun, même à nous individus, et c'est ça l'idée du projet Solide, de, de mettre notre propre donnée à propos de nos posts euh, Facebook, de, machin, de Twitter, sur notre propre serveur. Et du coup les Twitter, les Facebook, etc., ne sont plus que des agrégateurs, ils vont juste en fait, faire une query sur notre propre stock de données. Ce qui est vraiment intéressant. Bref, pour finir, euh, un slide. Donc, en gros, RDF, ça représente la donnée sous forme de graphe avec des triples, subject, predicate, object. Tout est URIs, euh, sauf les literals, euh, donc les strings, etc. Ce qui, ce qui fait en sorte que c'est beaucoup plus simple de, de merger des choses ensemble. Il y a plein, plein, plein d'ontologies. Euh, les schema.org, les Bibipedias, etc. Euh, Essayez de les réutiliser. L'important, c'est que ça nous permet de vraiment de, de, de se comprendre, même sur le, le, le fait que quelqu'un est, est lié à quelque chose. Si on utilise à peu près toutes les mêmes ontologies, on va vraiment pouvoir euh, utiliser vraiment l'intérêt de toutes ces données en, en, en, entre elles. Et RDF, ça peut être réalisé en plein, plein, plein de formats. RDFA, Turtle. JSON-LD est quand même vraiment, vraiment très intéressant euh, du fait de cette histoire de framing, et puisque c'est vraiment très simple de, de s'intégrer avec les technologies existantes. Vous pouvez stocker du RDF dans des fichiers, des bases de données ou un triple store natif. Vous utilisez SparkQL pour récupérer les informations. Et vraiment, je pense que c'est vraiment important pour tout le monde au moins d'être extrêmement conscient que ces choses existent parce que on se, ferait, on se flagelle beaucoup sur tous les problèmes d'intégration de, de données, même si ce n'est pas encore un challenge que vous allez avoir d'intégrer avec une autre entreprise ou avec un autre set de données, c'est quelque chose que vous allez avoir. Donc, soyez conscient au moins que vous, ne faites, vous faites le choix de, de ne pas regarder dans ces technologies. Technologie et le dernier point, c'est qu'on est tous des ingénieurs, euh, probablement sur, cette, call, sur, cette, sur ce, cette conférence, et en fait, on est, on est fait partie des rares qui ont quand même l'opportunité de via des choix relativement simples comme utiliser des trucs comme RDF etc de permettre à notre économie euh, société un petit peu bancale euh, d'un point de vue euh, data d'aller dans la bonne direction si on est tous conscients que bah oui en utilisant ce genre de technologies ça va nous permettre de nous dégager un tout petit peu de ces gros data silos et que ça va nous permettre de potentiellement créer des économies un petit peu parallèles c'est, je trouve, vachement utile de se poser la question deux fois quand on design une nouvelle API. Sur ce, je vous remercie beaucoup. C'est terrible de ne pas pouvoir vous voir, hein, je vous l'admets. Je... Merci beaucoup, ouais. Samuel, pour cette conférence. Alors, tu peux peut-être pas forcément voir le public, mais le public réagit. Tu vois peut-être des, des petits émoticônes apparaître sur ton écran, là. C'est beau. C'est magnifique. Mais au moins, ça, ça permet de montrer un petit peu le, les retours et apparemment, ils sont super positifs. On a une question de... Alors, excuse-moi si j'accorde ton nom. Euh, Scander. Euh, sa question est, y a-t-il un moyen de pratiquer Sparkuel Il a essayé de l'utiliser depuis fort longtemps, mais n'en a pas gardé un très bon souvenir. Oui, effectivement, c'est... Euh... Au début, en fait, c'est un petit peu chiant. Pourquoi Parce qu'en fait, tout cette, cette, cet écosystème vient aussi beaucoup du milieu de la recherche. Et en fait, il y a eu peu d'intérêt peu sur l'expérience du développeur pendant un moment. Et donc, effectivement, je comprends que c'était probablement terrible pour toi il y a un moment donné. Euh, la meilleure façon de pratiquer, tu as, as deux options. Euh, le Ontotext, qui est un des, des, des, des native uh, triple store que j'ai mentionné dans mon talk, a tout, tu as un, une version desktop où tu peux faire des queries, c'est magnifique, où en fait il te dit « Ah bah non, là tu as oublié tel petit, le point, le machin, tu as toute la, toute la syntaxe, c'est super, des données pour toi, tu as plein d'exemples, tu peux même avoir lancé plein de queries avec des, données, euh, euh, des fausses sets de données sur ton ordinateur, vraiment je recommande. Euh, » Et sinon, en fait, tu tapes dbpdia.sparkuel. Euh, euh, je pense que c'est juste slash dbpdia.sparkuel. Où en fait, là, on peut juste, tu peux essayer des requêtes, euh, requêtes Sparkuel et, et sur tout le set de données de Wikipédia, et tu peux vraiment commencer à, à, à voir un petit peu comment ça fonctionne. Il y a aussi une page Wikipédia qui est Sparkuel by Example, qui est toute une liste de requêtes Sparkuel sur, la sur les données de Wikipédia. Euh, où en fait tu peux vraiment voir l'intérêt de ce truc là et comment est-ce que ça se structure voilà c'est ce que je ferais merci beaucoup Samuel euh, il n'y a pas d'autres questions euh, merci pour ta conférence euh, on espère te revoir très bientôt pour d'autres événements à FUP, API Platform et Symfony j'espère pouvoir boire des bières avec vous aussi aux prochaines conférences ah ben, oui. on espère se voir en présentiel pour la prochaine fois dit. <rire> Bon, à très bientôt, et puis euh, on se retrouve tous pour la conférence de Paul Dalaïra dans un instant. A tout de suite